Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo qui n'est pas tellement joyeuse alors que je fais une intro un peu joyeuse. C'est la dernière chainbox. Ça y est, chainbox c'est terminé et du coup on a euh, cette dernière boîte mystère qui fait le bruit d'un bâton de pluie. Mais en plus de ça, euh, dans le petit sachet en question, il y a une des étoiles qu'on réussi à rentrer. on a le droit à un tapis de souris. Voilà, Yu-Gi-Oh Et ça, c'est génial Ça fait plaisir Voilà, c'est le petit tapis de souris, donc c'est cool, ça remplace le truc que j'ai actuellement. Ou je vais le garder c'est les je ne sais pas encore, mais voilà. On a déjà pas encore ouvert la chaîne box, on a déjà un produit Yu-Gi-Oh C'est déjà cool Je vais dire que c'est la dernière Allez, on s'ouvre la merveilleuse boîte. Chacha nous régale déjà dès le début Et ça, ça fait vraiment zizir de chez Zizir Ça fait quand même quelque chose de... Moi, je vois des choses Moi, je vois des choses Voilà ce que je vois Voilà ce que je vois les petites entraps en illustration. Akuma et Miko qui nous a fait une magnifique du coup illustration. Avec toutes les entraps. et ça c'est cool. On est en plus dans une ambiance Noël, c'est normal avec des étoiles. Mais oui j'ai fait le lien, mon dieu. Sinon, on va encore avoir du pote artiste, je ne sais pas. On nous a fait même un petit papier cadeau. Ça, ça a fait plaisir le cadeau. Alors. On voit plein de choses. Commencez. Je vois oh, deux choses déjà qui me plaisent. Un petit autocollant euh, chainbox qui va rejoindre. Euh, tous les autres, euh, je vous montrerai à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis ça, je voulais les garder de base mais non, deux boosters frère de légende du coup qu'on s'ouvre après, putain mais c'est un spécial couribos Chacha je t'aime, <rire> il y a que des couribos partout c'est trop bien, ah, c'est fait plaisir, je sais que Chacha aime aussi beaucoup les, les couribons. voilà, alors ça qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce On dirait un mini, il y a un truc qui se met, euh, qui se brode, un truc brodé vous savez qu'on colle et Je suis pas sûr, j'ai peur, peur de l'ouvrir On dirait le style Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça s'ouvre par là Je sais pas, je l'ouvre Dans tous les cas, c'est C'est les jalapenos Qui nous a fait ça, et oui je. je... Non, c'est un autocollant Mais c'est un truc style jean, j'aime beaucoup C'est c'est trop beau, c'est un Kuribo, C'est trop beau, je sais, je sais pas encore si Je potentiellement le mettre sur un jean Sur un sac, je sais pas, mais il est trop beau Et un porte-clic Kuribo. Et en porte-clés en, en plastique mou. Ça c'est cool. Parce que les porte-clés en dur, des fois c'est Sokas et là bah, ça va pas casser. Et voilà, on a eu la dernière chaîne box. C'était une spéciale Kuribo et je sais que Chacha l'a les Kuribo. Du coup, bah ça me fait quelque chose. Je vous avoue, ça me fait quelque chose. Pas de gaffe au bordel qui est derrière. En plus, j'ai même mis pour l'occasion euh, le sac chaîne box. Voilà, donc n'hésitez pas de faire vos courses chaîne box. le retour au lieu de. Du coup, résumé. Du full Kuribo avec une petite truc and trap, le tapis de souris, eh, faut, faut pas oublier, le stickers, le truc à jean, je sais pas, je pense pour moi c'est un autocollant euh, style jean, ou alors c'est juste un autocollant, je sais pas, mais c'est bien, j'ai l'impression, je sais pas, je sais pas trop, euh, Chacha nous dira dans les commentaires comme d'habitude, et enfin, pff, bon, on sauve les boosters, et après euh, on va parler euh, plus sérieusement après. Alors, on a réussi à sortir une dragon sur une display vraiment abusé de chez abusé qu'on sorte encore une dinguerie et une ultra mission de capture kaiju ben bah oui de toute façon il y a que des ultras dedans zw <rire> vent sliffied ah, un couliba miroir de glace et c'est une secret euh, alter guest en secret et pour la suite nous avons un arc démon du monde mental Trop caché de la vengeance dragon étoile filante combativité Mister, choix de la renaissance en secret voilà voilà bon je suis content on a eu un petit couribo comme ça on reste dans le thème on a eu le Kuriba. et ça c'est cool alors il faut juste savoir que j'aime beaucoup jouer la guitare et que du coup euh, depuis le début il y a des petits autocollants comme ça comme celui de chaîne qu'on on a là euh, le couribo qui est là le courivolt qui est enfin, là enfin voilà il y a des petits autocollants que j'ai mis et donc ben, celui-ci le dernier euh, avec Shenbox, on va rester là pour que Action box m'accompagne même dans la musique les plus belles. Bref, si j'ai une chose à vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que j'ai passé un an et demi du coup à ouvrir des Shenbox avec un immense plaisir. C'était juste dingue, c'était un truc de fou d'aller de recevoir, de découvrir ce qu'on allait avoir de enfin, façon mystère, c'était vraiment avoir une wood box mais en mode spécial 100% Yu-Gi-Oh. Sharon a fait un travail de dingue dessus, N'hésitez pas, hein, les réseaux sociaux, tout ça, vous allez la suivre. Sa boutique reste ouverte, donc pareil, n'hésitez pas à aller faire vos achats là-bas. Ça a fait chier. <rire> je vous cache pas, ça, ça me fait chier que Chainbox ça s'arrête. Et euh, ça s'arrête, entre guillemets, euh, d'une façon où on peut dire que toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est pas pour autant qu'on veut la fin des bonnes choses. Voilà, ce sera au mot de la fin. J'ai pas envie non plus de faire une vidéo euh, euh, où je vais faire du moins moins dessus en, en pleurant. Sharon sait très bien ce que je pense de, de, de son travail j'ai été là dès les premières et j'ai été là jusque la dernière et si un jour ça reprend pourquoi pas, je serai présent <rire> et avec un grand plaisir en tout cas merci à toi Chacha pour tout ce que tu as fait c'est un travail de dingue Voilà. c'est juste envie de dire on hein, est tous deux teams couribos, les tous deux team Kuribo. on est tous les deux team Shenbox bisous Chacha